Salut c'est Martouf Alors aujourd'hui, on va parler... Pommes de pain Qu'est-ce qu'il y a dans les pommes de pain Le nombre d'or Oui d'or. <rire> Gag mis à part, dès qu'on parle du nombre d'or, il y a plein de gens qui savent pas trop ce que c'est en fait. C'est le truc qui permet que ce soit beau, que ce soit harmonieux, que ce soit un truc de peintre qui veut construire quelque chose de beau. On voit souvent le Parthénon, cette espèce de grand monument grec très connu. Mais en fait, les gens ne savent pas trop trop ce que c'est. Alors le nombre d'or, en fait, c'est une proportion. C'est plus... Euh, pas vraiment un nombre, en fait. Parce que le nombre, on s'en fout, c'est juste une présentation à virgule. Ce qui est intéressant, c'est la proportion dorée. La proportion dorée, tout simplement, hop, c'est mon bras. Hop, on a le poignet. Et hop, on a là. Et cette séparation, plus cette séparation, et cette séparation. Ah, oh, et eh ben, c'est la proportion dorée. On retrouve pas mal de choses, le nombre d'or il est présent un peu partout, dans les galaxies, dans l'ADN même, ainsi que dans les feuilles des arbres. Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, parce qu'il faut les vérifier quand même. Vérifier toujours les informations. Boum Une carte de crédit, format carte de crédit, tout le monde a ce genre de carte maintenant. C'est un rectangle doré. Et ouais. Parce qu'il y a un gars qui s'est dit que ce serait sympa de faire des cartes avec ce format-là. Si on les met comme ça, hop là, on a la diagonale qui traverse ce point-là et qui traverse ce point-là. C'est comme ça qu'on peut vérifier. C'est une proportion dorée. Donc le gars qui a inventé la carte de crédit, il s'est dit, ça pourrait être marrant qu'on utilise le nombre d'or. En fait, qui est la proportion qu'on a entre le côté ici et le côté là fait des fractions, une valeur divisée par une autre. C'est comme ça qu'on fait des proportions. Mais en fait, ça, c'est très intéressant. Il y a des graphistes qui utilisent ça, parce que apparemment ça fait des logos plus harmoniques. Si on regarde le logo d'Apple, on va trouver le nombre d'or partout, on va chercher plein de trucs. Mais en fait, dans la nature, c'est plus que ça. faut pas s'arrêter juste à la notion de beauté. Bien que la nature est très très belle, donc justement, ça nous interpelle. Peut-être que c'est ce nombre d'or qui fait ça. Mais cette proportion dorée, en fait, elle est intéressante pour la construction. Et souvent, ce n'est pas exactement cette proportion est utilisée, mais quelque chose qui s'en approche, qui est la suite de Fibonacci. C'est une suite, on met 1 plus 1, ça nous fait 2. 2 plus 1, ça nous fait 3. 3 plus 2, ça fait 5. On répète toujours les deux précédents qui donnent le suivant. 5 plus 3, ça nous fait 8. 8 5, ça nous fait 13. Et on continue comme ça. Et si on divise les deux derniers chiffres, on va tomber sur 1,12, 1,5, 1,6, 120, et on s'approche de 1,618, etc. qui est le nombre d'or. Donc c'est ça le nombre d'or. En fait c'est une proportion. Et dans la nature, on ne le trouve pas toujours exactement précis. Donc il ne faut pas toujours chercher le truc super précis, mais chercher son moyen de construction. C'est ça qui est intéressant. Souvent, on dit qu'il se présente dans les pommes de pain. Hop, hop, hop. Alors, j'en ai pris quelques-unes. Et en fait, on voit ces jolies spirales. On arrive très vite à faire des spirales avec le nombre d'or, avec la suite de Fibonacci. Ça marche super bien. Et ici, j'ai essayé... Mais le peu de gens savent comment on les, on les compte. Alors, j'ai essayé de refaire quelque chose. Ici, j'ai fait des traits en bleu. Et donc, j'essaie de noter toutes les spirales. Puis il y en a une suivante, puis une suivante, puis une suivante, puis une suivante. Alors je pars depuis le cœur, là, et puis je fais hop, hop, hop, hop, chaque spirale, et je compte le nombre de spirales qu'il y a en bleu dans un sens. Et il y a les spirales dans l'autre sens. Alors j'ai mis en rouge, ici, je suis arrivé à 8 spirales dans un sens, et 13 spirales dans l'autre sens. Et si tu te souviens de ce que j'ai dit avant, 8 et 13, c'est deux nombres consécutifs de la suite de Fibonacci. Donc ma pomme de pain est effectivement construite comme ça. Alors j'ai regardé sur celle-ci, sur celle-ci, sur celle-ci, j'en ai encore tout un sac. Et on peut vérifier, ben, j'ai toujours trouvé 8 et 13. Après il y a différentes sortes de pommes de pain, de pommes de plein de choses. Et on trouve toujours des nombres consécutifs de la suite de Fibonacci. Donc effectivement, le nombre d'or semble être une technique de construction. Mais tout ça, à quoi ça mène Pourquoi on fait comme ça Est-ce que c'est vrai il y a toujours des gens qui doutent, et c'est très bien de douter, il faut vérifier ces informations. Donc il y a un gars, par exemple, en 1968, il s'est dit, je vais vérifier. C'était Alfred Brosso, un mathématicien. Il a pris 4290 pommes de pain. Alors, moi, j'en ai pris 3, enfin 3, quelques-unes de plus. Et j'ai trouvé 8 et 13 à chaque fois. Alors Alfred Brosso... Il a trouvé 4290 pommes de pain et il a conclu que c'était vrai qu'on retrouve toujours le nombre d'or dans la proportion entre les spirales dans un sens et les spirales dans l'autre, dans 98,2% des cas. Donc il y a quelques petites anomalies, moins de 2%, et c'est juste. Et il y a un gars qui ne le croyait pas, qui a douté. C'est très bien. Alors il a refait l'expérience. En 1992, il y a Roger Jean, qui était un botaniste, et lui, il a dit qu'il en prendrait un peu plus. Il a pris 12 750 pommes de pain. Il y a des gens qui ont du temps à perdre. Hein. 12 750 pommes de pain. Et il arrive à la conclusion que 92% de ces pommes de pain étaient arrangées selon le nombre d'or, selon la suite de Fibonacci. Ok, et ben... Bah... Ben, bah faut croire que c'est vrai. Donc voilà, c'est une technique de construction. Mais si on va regarder dans les plantes, c'est aussi très intéressant à quoi ça sert. j'ai plein de plantes derrière, derrière moi, là. Et j'ai été faire un petit tour, j'allais regarder, il y en a plein, puis je me suis dit, est-ce qu'il y en a qui sont suivant le nombre d'or Et c'est là que c'est la phyllotaxie. Phyllotaxie, ça veut dire philo, philos, philos, qui, qui veut dire les feuilles. Bon, je trouve assez marrant que ça tombe de phi, parce que phi c'est comme ça qu'on appelle le nombre d'or. Et la suite de Fibonacci, c'est aussi un gars qui a pris un pseudo, Fibonacci. Et c'est lui qui a trouvé la suite semble-t-il parce qu'en fait on la connaît depuis beaucoup plus longtemps et cette suite de fibonacci on la retrouve dans les plantes et j'ai retrouvé effectivement des plantes alors c'est pas la totalité c'est pas une la meilleure stratégie forcément j'en sais rien mais c'est une stratégie qui existe donc on peut avoir des feuilles des fois qui sont sur une même tige une tige qui pousse et une feuille qui va se mettre là une feuille qui se met en face des fois elles sont décalées et des fois elles sont l'une en face de l'autre alternées, voilà, elles sont décussées, elles sont face à face. Il y a tous euh, des termes en phyllotaxie en botanique, qui sont assez compliqués. Mais voilà, est-ce que mes feuilles partent Des fois c'est des couronnes, des unes super posées. Le but du jeu quand on va dans une plante, c'est de capter la lumière du soleil. Puis après il y a la photosynthèse qui va transformer cette lumière, ces photons, en énergie. Donc ça c'est intéressant, il ne faut pas qu'il y ait d'ombre. Il ne faut pas que tout se fasse de l'ombre. Et surtout pas qu'une fasse de l'ombre à l'autre. Là on voit que justement, en appliquant un principe comme ça, là on arrive presque sur un cercle. Si je mets bien tout ça, il n'y a pas de place perdue, parce qu'il n'y en a pas une qui superpose l'autre. Et ça, c'est une technique utilisée justement sur des tiges qui poussent, avec des feuilles qui sortent de tous les côtés. Et en fait, il y a une technique, c'est spirale. La spirale alternée. Donc elle monte sur la tige, comme ça. Ouf. Et à chaque étape, hop, hop, hop, on a une feuille qui sort. Il y a des feuilles qui font le face à face. Par exemple, il y a le verâtre et la gentiane. Voilà une gentiane. Là on voit bien que c'est l'un en face de l'autre. C'est pas un triangle. Donc ça, c'est une gentiane. Et juste à côté, on a un verâtre. Qui lui est plutôt en triangle. reconnaît bien parce que justement elles ressemble tellement qu'on a, a besoin les moyen. Il y en a une qui est toxique puis il y en a une qui est super bonne avec après on fait la gentiane puis on peut boire ça. Donc en fait c'est très intéressant de voir les différentes stratégies et cette stratégie dont je parlais avec le nombre d'or c'est la spirale alternée. C'est bien, hein bien joli à chaque fois je sors une, je sors une feuille pouf j'en sors une autre pouf j'en sors une autre pouf à chaque fois je suis à un étage différent et si je fais comme gentiane qui fait en face, face à face, pouf, pouf, bah une fois sur deux, j'ai ma feuille du dessus qui fait l'ombre à la feuille du dessous. Il y a des feuilles alternées. Oui, ça... Si je fais des fractions, fraction, bah, c'est des nombres les uns sur les autres, on divise par deux, par, c'est un demi. Voilà. Mais si je fais tous les demi, si je fais tous les quarts, si je fais tous les huitièmes, bah, j'aurai toujours des feuilles qui vont superposer. Donc deux quarts, ça fait un demi genre de truc. Donc au bout d'un moment, on est un peu embêté parce que on va essayer de se décaler mais on se superpose. Donc c'est là qu'on prend des nombres qui ne se mettent pas en fraction. On parle des nombres irrationnels. Parce qu'on ne peut pas les mettre en ratio. Irrationnels. Donc ça, les nombres irrationnels, il ben, y en a quelques-uns, comme racine carrée de 2, beaucoup de racines, hein. c'est la diagonale d'un carré. Beaucoup. Et on a aussi le nombre d'or, qui est un nombre irrationnel. Il y a pi qu'un nombre irrationnel, et lui il est transcendant en plus, c'est encore un autre, on parlera une autre fois. Mais là on va s'intéresser au nombre d'or, justement la suite de Fibonacci va faire quelque chose qui va s'approcher avec des fractions toujours plus de quelque chose qui est un nombre irrationnel. Donc un nombre qui ne va pas faire de l'ombre aux autres, parce qu'on ne va jamais retomber exactement dessus. Je fais un tour, faire vais retomber à peine à côté. Les feuilles comme ça, elles vont prendre la couverture maximale pour essayer d'absorber toute cette lumière solaire qui arrive. C'est assez futé. Alors j'ai fait le tour, j'ai gardé quelques plantes autour de moi dans la forêt, et effectivement, j'en ai trouvé directement plusieurs qui fonctionnent comme ça. Alors il semble qu'il y a aussi euh, d'un botaniste, j'ai trouvé, qui dit que ça marche avec 80% des plantes. C'est Jean-François Jean Moreau-Gaudry, dans sa biologie végétale, croissance et développement. Un livre aux éditions Duno en 2017, 80% des plantes s'organiseraient ainsi. Est-ce que je vais aller vérifier Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est en tout cas c'est une stratégie courante dans la nature que d'utiliser le nombre d'or. Alors, ça peut utiliser de diverses manières. On a vu que ça, c'est une manière d'utiliser le nombre d'or. Les tournesols, ça ressemble aussi à ce genre de petite organisation. C'est aussi une manière d'avoir le plus grand nombre de graines dans le moins de surface enfin, possible. Condensé. Il y a plein de théories, il hein. y a plein de gens qui cherchent. Des fois aussi à savoir pourquoi, est-ce que c'est -ce est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Vos réflexions ésotériques. En fait, c'est vraiment une question technique. Et je trouve intéressant aussi de voir cette question technique parce que ça enlève le côté un peu ésotérique aussi. Et par exemple, on peut imaginer pour d'autres usages, en termes de tremblement de terre, on sait très bien que s'il y a des, des briques qui ont toutes la même taille, il bah, y a une espèce de résonance qui va se transformer avec l'énergie qui pousse, puis quand je fais un truc comme ça, pouc, pouc, pouc, bah, si on résonne bien, bah, c'est la dernière brique qui saute. Quand il y a une onde de choc qui arrive sur un, un mur, bah, la dernière brique elle fait pouf, elle fout le camp. Par contre, s'il n'y a pas de résonance possible, parce que les briques n'ont pas la même longueur, eh bien, ça limite les risques. Et notamment, justement, on peut faire une architecture avec des, des briques qui sont construites avec des, des morceaux qui n'ont pas de taille qui soit faite en taille régulière, un quart, un tiers, un sixième, ce genre de choses, parce qu'on se répète assez rapidement sur des modules qui, qui sont les mêmes. Et avec des nombres irrationnels, justement, les racines de 2, racines de 3 eh bien euh, on arrive à faire des choses intéressantes comme ça et aussi le nombre d'or. C'est en fait des constructions antisismiques. Alors est-ce que c'est voulu ou pas Mais il se trouve que les cathédrales sont souvent construites ainsi. On trouve aussi des bâtiments antiques euh, comme le temple de la vallée euh, au pied des pyramides à Gizeh. aussi construits avec euh, des constructions qui semblent antisismiques. Voulu ou pas, ça se serait à creuser. Mais en tout cas, ça fonctionne. C'est comme pour l'ensoleillement, c'est comme pour les ondes sismiques. On arrive à faire des choses intéressantes avec le nombre d'ondes. Et à propos d'ondes, justement, il y a aussi un gars qui s'est amusé à faire quelque chose qui permet d'améliorer les systèmes en échographie. C'est Noureddin Yayabe dans le traitement de signal. On va utiliser avec l'échographie, donc c'est envoyer des ultrasons. C'est comme ça qu'on regarde les bébés dans le ventre de leur maman sans les déranger. On envoie des ondes acoustiques avec l'échographie et l'écho va nous revenir. Mais des fois, c'est difficile à traiter ce signal. Monsieur Yabé il a imaginé un truc où on peut utiliser le principe de la proportion dorée pour aller voir plus loin que ce qu'on serait capable de faire. Alors il dit qu'il y a des limites statistiques pour pouvoir traiter un signal. Par exemple, c'est la limite statistique de Kramer Rao. Et avec ça, il arrive à déterminer des choses qu'on n'arrive pas à déterminer normalement. Et en physique quantique, on a aussi le principe d'Eisenberg, l'incertitude, qui fait qu'on peut toujours mesurer qu'un seul des paramètres d'une particule, que sa vitesse ou sa position, mais pas les deux. En fait, la proportion dorée, c'est quelque chose de très intéressant, parce que la petite, et la grande et la longueur totale sont reliées. Donc en fait, si on arrive à déterminer une des longueurs, on peut déterminer les trois longueurs. Il y a des choses comme ça qu'on arrive à faire. Si on, arrive, si on prend la bonne, on arrive à savoir le ratio qu'il y a entre elles. Et du coup, par des moyens mathématiques, on arrive à aller au-delà. Alors ça ouvre des possibilités tout à fait intéressantes. La physique nous l'interdit, mais les maths par derrière permettent de contourner la physique pour retrouver des informations qui ne seraient pas accessibles à la mesure. Donc c'est intéressant des fois de voir le schéma la théorie derrière la pratique. Quand la pratique nous interdit la mesure, on peut toujours reprendre la théorie. Mais pour ça, il faut utiliser des proportions qui sont très intéressantes, comme le nombre d'or. Il faut savoir que le nombre d'or n'est pas tout seul, il y a toute une famille de nombres qui s'appelle les moyennes d'argent, dans lesquelles on peut aller chercher ce genre de propriétés. Et ça a aussi des propriétés mathématiques intéressantes. Alors j'ai fait toute une vidéo sur la géométrie sacrée, je ne veux pas rallonger cette petite vidéo. Je peux te renvoyer sur la vidéo sur la géométrie sacrée et essayer d'avoir l'esprit ouvert pour te dire que il y a longtemps il y a des gens qui ne faisaient pas de trigonométrie comme nous on retrouve ça gentiment on retrouve dans les mégalithes des gens qui avaient compris comment doubler un angle en passant par des moyennes d'argent et ça c'est intéressant c'est là c'est du concret c'est des maths mais pas comme un an l'habitude voilà voilà alors garde l'esprit ouvert a bientôt et observe la nature, c'est là-dedans que se trouve beaucoup d'informations très inspirantes. Ciao